Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on est de retour dans l'espace sur Planet Crafter, je suis amoureux de ce jeu et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, on a bien avancé, j'ai acheté le jeu d'ailleurs, kiffez bien cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, bon visionnage Et admirer notre petite base, évidemment. Avec le FOV, d'ailleurs, que j'ai... Voilà, j'ai agrandi le FOV. Super Pour rappel, l'indice de terraformation, et non pas de transformation, ne cesse d'augmenter. On est à 1,53. C'est pas mal, ça. La chaleur augmente. La pression, je sais pas à quoi ça correspond. La chaleur augmente. Et il me semble qu'avec la chaleur qui augmente, ça nous débloque des trucs, non Ah oui, voilà, ça va nous débloquer des des choses sympas. En fait, faut qu'on se fixe des objectifs, là. Qu'est-ce que je peux fabriquer euh, des bottes d'agilité qui augmentent la déplacement mais je crois que j'ai déjà des Oui, j'ai déjà des bottes d'agilité il me reste une place, je peux encore faire quelque chose sac à dos T2 j'ai déjà micropuce pour euh, vitesse de minage il faut du magnésium, du silicium et de l'aluminium et ben voilà, ça va me permettre de miner beaucoup plus rapidement mais attendez c'est pas fini parce que je peux faire encore mieux avec du silicium et du super alliage ça fait du bien de ressortir, ça fait longtemps que je suis pas ressorti magnésium Bon attends, en attendant je vais quand même récupérer pas mal de ressources tant qu'on y est La glace aussi pour l'eau C'est pas mal Silicium, ok Il y a une tempête qui se lève là, on va vite rentrer Là je peux fabriquer Micropus T2 Vitesse de minage T2 Et là les potes hein. Réduction du temps de minage, moins 20% Ça va être incroyable Nouveau plan reçu, foreuse T2 Ça y est on a débloqué encore euh, ça se passe ici, Forest T2, c'est pas mal Mec, on va finir le jeu en 2-2 là Ça me stresse que tout soit penché mais on n'a pas le choix Donc je vais mettre ça là Et du coup, énergie insuffisante Ah ouais bah oui, c'est pas grave On va mettre des éoliennes encore, hop là, on en rajoute Toujours plus Le courant n'est pas rétabli Ah, le courant n'est pas rétabli, on va crever Il y a plus de courant, ah oui, il n'y a plus du tout de courant là Super Yes Courant rétabli, et eh bah il en faut beaucoup des éoliennes hein. Alors après si j'enlève euh, la T1 euh, J'aurais eu assez de courant Mais autant regarder la première En vrai Et donc là les gars waouh ah ouais regardez l'indice de terraformation On est passé à 2,01 eh Ça monte super vite Panneaux solaires, mais je suis trop con Génère de l'énergie mais pourquoi j'utilise des éoliennes Et pas des panneaux solaires je suis débile Il faut quoi des panneaux Ah oui il faut du fer et du silicium c'est un peu plus compliqué Mais les panneaux solaires ça les gars c'est la... la solution Bon là il fait nuit du coup pour ça qu'il faut garder des éoliennes. Panneau solaire, on va mettre là. Dans ce sens. Comme ça. Et regardez, c'est pas fini. Ah, il me refait encore un cobalt. Ah merde. La nuit est magnifique sur ce jeu. On n'y pense pas assez, mais c'est un jeu qui n'est pas violent en fait. Un jeu qui n'est pas violent et qui est addictif. Ça fait du bien en 2022. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. <rire> Vraiment. Hop, un deuxième panneau solaire ici. Là au moins ça frappe pas moche, c'est parfait. Euh, maintenant, j'ai assez de fer, je crois, encore pour plus de rangement. C'est con qu'on puisse pas superposer les coffres, ça c'est euh, très chiant. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, le seul problème, c'est qu'on a plus beaucoup de et que je commence à avoir faim. Alors, je vais manger. Alors, on pourrait retourner aux précédents endroits auxquels on est allé. J'étais parti à droite un petit peu, il y avait rien, j'étais parti là-haut. Oh, nouveau plan reçu, Végétube T2, pas mal ça. Mais j'ai envie euh, qu'on aille vers là-bas. Frère, indice de terraformation, on est à 3,32, c'est incroyable. Allez, je retourne là-dedans, bonjour. Et en fait, alors, c'est assez terrible, je peux casser, voilà, et là on se retrouve avec un coffre et des matériaux, formidable, ça valait vachement le coup, aluminium, oh, on a plein de trucs ok mais, ah les rations ça je prends par contre, euh, bah, du coup je vais en manger une, oh de l'uranium Incroyable Je... Alors l'eau 2, attendez vite, il me faut une capsule d'oxygène Voilà, comme ça, ça me fait de la place d'ailleurs L'aluminium, on en trouve facilement, c'est pas un problème Oh, plein de micropuces Euh, qu'est-ce que je peux jeter L'eau Comme ça, je bois Je récupère ça, magnifique Oh, on a bien fait d'être venu Déjà, on part pas les mains vides Loin de là Ah, je regrette pas du tout euh, l'expédition Je regrette pas du tout Du coup, on va tout de suite rentrer par contre parce que j'ai plus de place dans mon dans le sac Donc ça sert à rien qu'on aille plus loin Donc là le vaisseau il est euh, Exploré à 100% messieurs dames Ça fait plaisir Dans un premier temps La micropuce On débloque Bot d'agilité T2 C'est pas ouf Sac à dos T3 il me faut de l'aluminium et le sac à dos T2 Mec on a ce qu'il faut pour faire un sac à dos plus grand euh, Alors attendez qu'est-ce qui se passe Ok, c'est une pluie d'astéroïdes. J'espère vraiment qu'on est en sécurité. Mec, ça a explosé juste à côté, là. Bon, le sac à dos. Restons concentrés. Aluminium, silicium. Aluminium Silicium J'ai ce qu'il faut Sac à dos T3 Let's go On va peut-être crever Mais au moins les gars J'ai un grand sac à dos Super En vrai c'est super bien ce jeu Je vous le dis parce que En fait c'est ultra chill Bon malgré euh, l'angoisse euh, Quand il y a les pluies d'astéroïdes Mais c'est ultra chill Tu sais j'ai pas vraiment d'objectif On sait pas trop quoi faire Du coup je me laisse guider par les crafts Producteur alimentaire Fait pousser de la nourriture oh Déverrouiller à 12 0, on est à 1,34. Il faut qu'on mise tout sur l'oxygène. Dalle de sol, nouveau plan. Oh, on a plein de trucs. Antenne de communication. Bah arrête. Écran transmission, on débloque plein de trucs là les gars. Reçois les transmissions depuis l'espace. On peut sincèrement communiquer avec l'espace là. Et que je mets ça là direct. Ah, si je le reprends. Courant rétabli. Bon c'est bon à savoir parce que là j'aurais pu tout foutre en l'air. Mais voilà multiplicateur d'oxygène. Bon bah il était temps. Et donc là ça augmente déjà un petit peu plus rapidement. Ça augmente déjà un petit peu plus rapidement mais c'est trop peu pour moi. Trop peu pour moi je peux encore faire du VGTube. Donc là mon pote tu vas en bouffer. Hein. Là mon pote tu vas en bouffer. Moi ce qui me fait kiffer c'est l'indice de terraformation en haut à droite. Regardez comment ça monte frère. Bon soyons malins. est-ce que je peux refaire du végétube <rire> Je peux refaire du VGTube. Attends on va faire un truc euh, symétrique. Bon du coup je, je n'ai pas de multiplicateur d'oxygène mais en vrai je me dis dans le doute. Je peux quand même mettre une graine de l'irma, ça peut aider, je pense. En vrai, ça va plus vite, mec. Ça va beaucoup plus vite. De ouf, de ouf, de ouf. On a tout ce qu'il faut sur nous. On est parti pour explorer là-bas. On va voir ce que ça va donner. Euh, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu peur. Oh mais attendez, mais ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça ici, moi. Oui. Il y a une caverne, frère. C'est magnifique. En fait, on aurait pu s'installer là. Il y a du matériau là qui me fait de l'œil. Il y a du matériau qui me fait de l'œil. Iridium, ah ok d'accord. C'est de l'iridium. On va récupérer l'iridium. Aluminium. Euh, merde, euh, capsule d'oxygène. Hop. Voilà, respire mon grand. Bon allez, on va sortir d'ici. Euh, c'est bon à savoir. Même si là, pour le coup, on n'a pas nécessité de... de ce genre de matériaux. Et euh, c'est pas très rare. C'est pas très rare, donc je suis un petit peu déçu. Bon, normalement, j'ai encore assez d'oxygène sur moi. Hein. Je l'espère. Oui. Ah oui! Ah, oh mais oui, d'accord! Ah oui, mais c'est que. C'est que ça a bien pété ici, là. Il me reste combien de capsules d'oxygène? Ah, mais j'ai beaucoup de capsules d'oxygène en fait. Ça va? Ah, ouais, ça fait flipper. Là, je me croirais dans Lost in Space, frère. Là, on est vraiment. On est vraiment dans Lost in Space. Ça me fait bader, là, quand même. Euh. Il y a du... du tissu, tiens, ça, je vais prendre. Sport de champignons, super alliage Yes, multiplicateur d'oxygène, je prends Graine de luna, inventaire plein Je ne sais pas ce que c'est J'enlève l'aluminium et je récupère la graine de, de luna si c'est possible Multiplicateur d'oxygène 300% eh C'est difficile de faire de l'exploration Quand notre base est éloignée Et qu'on n'a pas encore, voilà Là on va avoir de l'oxygène T3 On pourra respirer plus longtemps On aura de la nourriture illimitée donc niveau exploration franchement on va pouvoir y arriver dans les prochains temps Franchement ça promet de, de belles choses là Et j'arrive, Voilà ça fait une heure que je joue j'arrive pas à m'arrêter <rire> De toute façon vous voyez l'heure hein. J'enlève ça et je mets à 300% ah Bah du coup attendez Ça j'enlève 300% Oh 400 j'avais même pas vu Graine de tusca 400% eh Mec alors là mon pote regarde bien l'oxygène mon grand Regarde bien l'oxygène 7 Cette... Et eh. Plus... Et eh, on y est on va avoir à manger les gars ah, je suis... Eh ce jeu je veux rien savoir hein. Il est incroyable Nouveau plan reçu Panneau solaire T2 Mec Et là niveau énergie euh, Bon bah là je crois qu'on qu va être pas trop mal hein. 5 4 3 2 1 0 Le producteur alimentaire Il est débloqué Il est pour Bibi Il est pour nous par contre maintenant Producteur alimentaire En plus j'ai tout ce qu'il faut mec Non non c'est trop Ah oh, ouais Non mais c'est incroyable Producteur alimentaire On va le mettre Ici Oh, Je suis tellement refait, mec. Et là, il faut mettre des graines. Alors, pas ça. Sport de champignons. C'est pour faire des champignons. Moi, j'ai pas envie de manger du champignon, moi. On va manger des aubergines. Bem. Ah ouais, mais ça va être compliqué. Ok, d'accord. Il faut attendre que ça pousse. Ah ouais c'est plus compliqué que ce que je croyais oh, je me suis tellement enflammé pour pas grand chose En fait il en faut plusieurs déjà Bon chance de récupérer les graines c'est 100% quand même Donc ça c'est quand même bonne nouvelle C'est une très belle avancée en tout cas je suis content euh, Content de cette épopée hein.